Oh non. Oh, je le déteste le docteur, ok. Bon il a évolué, il est moins lourd Ah ouais Il a été nerf. Ah, ah il est chiant C'est la map du dun ça, non ça, non il y, a, il, y un, il y a un des persos qui pouvait jeter un caillou Euh... Ouais, je bon. <rire> Je sais pas ce que je viens de faire mais... J'espère qu'ils vont faire des moteurs à <rire> <ce> moment, hein. <rire> fait... moi <rire> Ah hein. oh oui oui tranquille ah, vous pas vous avez ah. pas une clé de douze okay, okay. et en vrai La euh, cheese est ok mm -hmm. ah. Un moteur sans crochet alors ça mais ça se fait premier moteur sans crochet mais alors là mon gars Là. Allez! On oh <rire> a gagné! Ok. Je te suis, mate. Ok. Si, si tu vois un totem, fais signe. Je te préviens. Ok Tu m'as dit que tu m'as suivi, mais tu m'as pas suivi. Je suis suivi. J'avais des problèmes avec ma manette. Ah Est-ce bah, si que tu joues avec une et manette aussi aller. Tu, tu cherches. Faut les déco. Oh, ok. Bon, je vais te laisser réparer et aller sauver si. Euh... Non Qu'est-ce qu'il y a Après, je vais euh, encore mourir si tu pars. Oui, mais il faut bien que quelqu'un aille le sauver. Moi, je suis pour le team play. C'est pour les 500 points, ça 1500 points. 1000... <rire> <rire> Waouh oh, ok. Oh, je suis allé All right. C'est quoi, ce... Oh là là Reste pas là Reste pas là C'est à moi que tu parles ou pas Non, non, c'est pas à toi. Ok. Allez, deux moteurs Oh, mais le tunnel euh, Sandek Deux moteurs. Je sais pas si ça va être suffisant, mais... Allez Ok, répare un autre moteur, Ouais, ouais, ouais. Où est-ce qu'il est ah, je crois que j'ai trouvé un totem. Oh là là. Je suis juste derrière moi. Ok. Reste pas là. Pouah. Alors là, mon gars, le teamplay. Mon gars, le teamplay. Alors là. T'es où, où, où, Non, mais non. Arrête. Ah, c'est dommage qu'il soit allé sur l'autre. C'est dommage, c'est dommage. T'es sur un moteur, hein, c'est ça Ouais, ouais, ouais, mais il Pas est juste côté. J'ai quitté le moteur. Ah, ok. Le totem, je le, je le défais ou je te le laisse Non, tu me laisses, mais euh, il est où Il est du côté de... Il est où es, là où il vient de crocheter la balame. La ah, ok. Ah non, bah voilà, un peu derrière. Ah, ok, Ok, ok, ok, ok. Ok, go. Je vais aller sauver la madame. J'arrive! Il est juste en face de vous là. Non? Ok. Ouh! Le plan a marché, le plan! Je suis en train de la soigner la pauvre elle a 8 côtes sorties de son corps euh... Je suis en train de faire du piano debout -de -de sur ses côtes Tu fais les tu vois hein cassez briser. tu te montres plus mmh. Ouais là mais... Ok <rire> Bon, ça fait quoi son, son onde de choc là Afin de mmh, faire peur Oh, il y, y a son totem euh, maudit. Oups il, y a un to ah il a là. un totem maudit. Euh. Bah, c'est là où je te disais que j'étais tué, là. T'étais sur le totem bah, J'étais pas loin, ouais. Et eh ben, je crois qu'il a. Okay. J'emmène à l'opposé. Hein. Je crois que okay. c'est un totem de ses morts, type mangeur d'espoir ou quoi. Oh la boucle, la boucle, la boucle. Oh, Ok. Bon, oh, est sur moi. Hein. Ah non, secours, secours, secours, secours, secours, ça va être trop court pour moi. Hein. Il l'amènes vers nous là D'où il est, d'où trop court, trop court, trop court, trop court, non, pas trop court Oh non, ton oh, Ok. Zbwili buili buili buili buili buili buili buili buili buili buili ok Ça se passer... non mais je l'ai pas vu J'ai cru qu'il était parti de l'autre côté à cause de mon illusion une illusion right. Ok Bon Franchement c'est ok Franchement ça va T'es où ah. là toi T'es où À côté oh, de la... Mmh. Ah. Oh, la... <rire> du... Oh, ah, Du... j'ai mal Du... La cabane... Du piégeur. Ok. Vous êtes deux là-bas Attends, il en manque un. Ok, vous êtes, vous êtes tous les trois au même endroit. Hein. Vous êtes tous les trois au même endroit. Qui c'est qui a crié C'est toi C'est moi, c'est moi. J'essaie Je... de me secouer la tête. Ah là là. Ok, euh, je pense que le mieux, ça serait de venir me sauver. Je vais passer en P2. J arrive, j arrive. Vous êtes euh, tous les trois au même endroit. Personne n'arrive. Ils ont mon cul. Ils ont mon cul. J'ai version. C'est bon, c'est bon. Il y, y en a un qui arrive, qui va arriver juste, juste, pour me soigner. Pour me décrocher, j'espère et ça va se jouer à... Ah non, je crois pas. Je crois que ça va se jouer à une demi-seconde. Ouh C'est ouf, ce qui vient de se passer. Aïe. Il y a une perque, une nouvelle perque, qui fait que... Euh, oui. Tu peux bloquer la progression de quelqu'un. Qui est sur un crochet. Genre, tu peux bloquer encore pendant 20 secondes. Putain, stylé. Et genre, elle est arrivé à, pro à proximité, et genre, euh, direct derrière, elle a... elle a déclenché ça, quoi. C'est ouf. Ouais. Franchement, ça, ça, ça a changé le truc. Ah oui, pour éviter truc. de. Oui, forcément, euh... Ouais. Passer en P2. Ou en P3. Ok. Ah, ça marche aussi de P2 à P3, enfin, genre, de... juste avant de mourir, quoi. Euh. Ouais, bien sûr. En fait, ça marche n'importe quoi. Ok, bah il est sur elle. Je vais essayer de la protéger. Je vais essayer de la protéger. All right. Ouais. Bon, il est sur moi, c'est bon. C'est okay, bon, c'est bon, parce que moi, je suis en P2. Aïe, aïe, aïe ah. right. Ça a mini fonctionné, ce que j'ai fait. Oui, oui, oui, oui, Non oh mais je vais t'emmener, je vais toi. Ah oh là là là là là là, il est tellement pas loin de moi. Ok. Yes. Le déplacement de 10 mètres en lâcher de palette. Voilà. Okay. Quel dommage, quel dommage. Je tenais, j'avais fait que des bons moves et tout, j'avais tout parfait. J'avais tout giga cool. Et on est, on est pas mal. Ok, je vais essayer de le... Okay. Mais... Ouais, t'es bien, t'es bien. Tu viens de le... Ouais, le... Je, je me suis fait décrocher. Ok. Ok, ah, c'est bon ça. Allez là Ok, Ouh, ok pas, pas, pas là, ok. T'es vers le, la cabane ou pas Euh... non, je suis pas, pas vers la cabane, je suis vers la porte de sortie. Ah si putain, si si, enfin y'a un... Je sais pas si on peut appeler ça une cabane. Un dojo cabane. Y... Je crois que... Euh, oui c'est toi qui cours là. Euh... Ouais. T'es blessé toi Ouais, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais je me soigne, j'ai commencé. Ok. Juste, putain, ban, je suis juste à côté. Juste à côté hein. Tout ce qui est ban, c'est la modération qui sait. Ok. Ah, putain, ah non, non, non Mais soigne-moi vite, putain Excusez-moi. Je... <rire> Excusez-moi <rire> Excusez <-moi. rire> Parce qu'il faut savoir qu'il y a une compétence qui s'appelle boucher sadique qui fait que si je m'arrête de me soigner, euh, tout mon soin il régresse. Donc... Euh, Donc pendant que tu faisais euh, l'hélicoptère... Right. Ah il faut que ce soit toi qui aille le sauver. Pourquoi Bah parce que... Arrive, il arrive. Arrive, il parce qu'en fait, t'es es le seul à être en, en P2. All right, all right. Okay, okay, je... Ah il est passé il est passé en p 3 non de... Quelle horreur Quelle horreur Je vais d'y aller, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Hein. C'est toi qui cours là-bas vers lui Pas du tout. Ok. Moi, je répare un minutes. moteur, je suis à 40%. Il... Il... Non, ouais, il est poursuivi, il y va, je sais pas, je comprends pas ce qu'il fait. Aïe aïe. Ouais, c'est ça. Euh, je vais compris. Bah, il essaye un dernier move quoi. Ah mais j'y allais Ouais mais il faut que. Aïe aïe voilà. La partie à la dernière marche quoi. Il va tous les aligner à ce moment-là. Let's go. Ok. Faut que ce soit toi qui tombe. Il te poursuit ou pas Non. Ok. Non, il la poursuit elle. C'est une bonne chose. Va vers une porte de sortie. Va vers le, la cabane dojo. Va vers la cabane dojo. Tu reviens Tu reviens Va vers une porte de sortie. T'es vers une porte de sortie ou pas Non non pas encore. Ah, enfin je, je cours, je cours, je, je vole. Ok ok, ouais, ouais, je la vois. Ok je te vois. Ok, ouvre une porte de sortie. Ouais j'y vais, j'y vais, je crois qu'il est dans mes fesses. Ok, tu préfères pas que une porte est... de sortie Il est il est, il est... Oh, ok. Il est vers la porte de sortie, il est. il est au niveau de la porte de sortie. Oh, ok. Ouais, il vient de se barrer. Lui suit moi je suis en P3. J ai... J ai... Je vais okay. mourir. Je fais quoi Bah non, je peux pas t'aider du coup Qu'est-ce qui se passe Comment se.. Oh Ouvre une porte de.. T'as ouvri... ouvert une porte de sortie jouer, ou pas jouer, jouer, jouer, jouer, jouer. Je suis à la moitié, je suis à la moitié. Okay, je suis cool. à la moitié man, je suis à la moitié. Ok, okay, okay. La attends, attends qu'il l'accroche pour euh, faire le dernier hit De, de sortie Vas-y vas-y Ok ok ok ok, okay. Ah ah Yes Alors t'as clé les 12 écoutez je me suis peut-être planté ah, Aïe ah ok écoute on est euh... niveau statistique on est... on est dans les clous hein Okay. Fais gaffe, il revient sur toi. C'est bon, je suis sauvé. Oui, sauvé. dof Ouais, je suis d'accord sur euh, ce que tu dis, Funky Jeff. Euh, ça bricole pour. Entre euh... carré. Euh... Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que là, l'enjeu le... pour les, les développeurs, c'est vraiment de. d'essayer que le... les tueurs puissent pas euh, troller, quoi. Non, j'ai tombé, j'ai tombé, j'ai tombé! NON! Y'a un totem dans une, dans une cabane. NON! Oh C'est trop injuste! Bon, il a chut de Franklin qui a une compétence qui fait que quand il tape quelqu'un avec un objet l'objet tombe et en plus de ça ils ont buff le truc c'est à dire que non seulement l'objet tombe mais en plus de ça l'objet il se vide de toutes ses charges ok c'est trop injuste vous êtes deux sur un moteur finissez le vous êtes deux sur un moteur et un sur un moteur Très bien. ouais ouais ouais, ouais bien sur mon ça. moteur tranquille du, du, du, du, du, du, du. Je ouais Je pense qu'il les poursuit. Je, te... je te... C'est vrai. Du coup, il n'y a plus du tout de. De save par la trappe si, tu es... si tout le monde est tout seul Oh, merci, Kessera. Merci beaucoup pour les 5 seuls Merci beaucoup. Un très, très grand merci à toi. Est-ce qu'on peut faire une pluie S'il vous plaît. Oh. Mais viens, je vais te faire des Kessera. bisous. Allez. Laisse-moi te faire des bisous. Merci beaucoup. Allez. Très grand merci à toi. Allez, merci infiniment. Allez, allez, merci beaucoup. Tu veux pas de bisous Ah mais Tu veux pas de bisous Tu veux pas de bisous Pour Dalige, pour Teknias, voilà, pour toi. Akane mmh. et pour Cora, Merci beaucoup. Et tu très très, très grand merci pour tes cadeaux. Oh là merci là infiniment. Là, là. Très très grand merci à toi. Tu régales. Merci Kessera, Merci infiniment. Et il est pas loin. Oh. Aïe pourquoi, pourquoi tu as bougé bougé Pourquoi toi tu as bougé Bah t'as bougé en fait, quand tu bouges. Oh oh <rire> Qu que... non Non J'ai une mauvaise nouvelle et une mauvaise nouvelle. Aïe Pourquoi Mais parce que tu m'as fait mal Ah pardon. C'est quoi ta mauvaise nouvelle C'est qu'il y en a un qui est dans la cave. Ah oui. Et l'autre Le deuxième va bientôt être dans la cave. Alright Du il va rester deux moteurs on est deux. Oh là là, c'est Si camp pas, euh, on fait, en fait deux groupes de 1, quoi, parce que... Là c'est chaud, là. À sa place, right. si c'est le, le profi, euh... oh y en a qui. A qui avait libération Kaby libéré le deuxième Non J'ai pas compris Il y a une paire qui fait que.. Y'a une paire qui fait que tout simplement tu peux te sortir tout seul du crochet. On va dans la ah maison, oui on répare, ouais. Oh non Mais genre c'est un pourcentage de chance ou. Euh... Non non, c'est en fait une paire que tu peux activer yeah. uniquement en euh, libérant quelqu'un, préalablement dans la partie. Et ah d'accord. S'active. Et donc ils étaient deux. Et ça a retourné à la game, ça a relancé quoi, là, complètement. Je suis dans la maison, en train de réparer un moteur de la maison. Ouais, je la soigne. Ok, très bien. Franchement, ça a retourné le, le truc, hein, c'est hyper inattendu, c'est très rare que les gens l'ont, Les. Ok. Il okay, est tombé là. Oh putain, mais je suis au niveau de la cave en fait. D'accord, ok. Non, d'un cul en mousse Non Il m'a bleu Attention à toi Non Allez, donne tout ce que t'as Ça vient bien se passer, ça va être super Yo. Ouh, Ouh <rire> OK, très bien. Yes. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Économiser toutes les palettes. J'ai économisé toutes les palettes et ça c'était bon ça. Good move. Au okay. Très bien. OK. Ah c'était giga chaud pas je me suis sorti, je m'en suis sorti, je m'en suis sorti, tout va bien Ah, continue, continue Franchement, il y a moyen que ta poursuite inverse la tendance Je suis à 80% dans la maison Le fait que tu ne sois pas tombé tout de suite A probablement changé la tendance Une petite trousse à outils, là, allez Une petite trousse de soin, je veux dire je sais pas où est-ce qu'il est. C'est -ce qu quoi ça Oh, j'ai en train de risquer ma life. Allez, 95%. Allez Oh non, il tunnel. Monsieur là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Qu il est. Oh, ok, il s'attaque plutôt à l'autre, rentre. Ok, okay je vais essayer de le prendre le hit. Voilà. Je prends la chase. Non mec Qu'est-ce que tu fais là Vas-y bien. Allez. Ouh Très bien. Non. rentre pas dans la maison. Bon, je crois qu'on lui a sauvé la vie. Ok, je suis en train de réparer le dernier moteur là. J'espère qu'il peut revenir. Non Et on aurait pu lui sauver <rire> Ok super super chaud là. quelque chaud là. Récupère ma trousse de soins. Non. Franchement, il a tunnel à mort là, sans euh... C'est dégueulasse. On a combien de Et euh, Je suis juste à côté du tueur en fait. c'est un petit peu chaud. Ouais. Ok, il se barre. Qui est à la poursuite de quelqu'un d'autre. Ah, ok. Je peux peut-être plus le... J'arrive avec toi, on va le finir. Ouais, donc je suis juste à côté de là où il a accroché euh, l'autre. Hein. Ok, ok. Ouais, j'arrive. En plus, j'ai un boost de vitesse. Ah, ouais, ouais, de ouf, ouais. En mmh, mmh. espérant qu'elle tienne, en espérant qu'elle tienne. C'est dommage qu'il les tunnel un peu parce qu'il jouait plutôt bien, tu vois. Il n'y avait pas besoin de ça. All right, Ouh, guys. elle a bénéficié d'adrénaline Elle venait d'être blessée, ça s'est joué à une seconde. Elle oh, venait d'être blessée et elle a pris un... Un boost et de vitesse et le soin. Ah, c'est beau ça. Si jamais je prends le hit... Ouais oh, s'il arrive avec la tronçonneuse, on va se prendre tous les deux. Ah avec la tronçonneuse on, te, on tombe direct Bah ouais, bien sûr. Je veux bien que tu me soignes. Où oh, est-ce qu'elle est, qu est Je crois qu'elle est en train de, de, de loop. Oh, ok, ah, il y, a, live. Il y ouais, Tu ouvles la porte Ok là toi. Maia